Depuis plusieurs années, le bien-être animal est déjà pris en compte par les éleveurs. Les services vétérinaires effectuent de façon régulière des contrôles chez les producteurs. Écoutons aussi les scientifiques de l'INRA qui ont travaillé à rendre les, les volailles joyeuses, car la qualité de leur chair et celle de leur ponte en dépendent. On a tendance à projeter notre idée du bonheur, et pour nous l'élevage à l'intérieur évoque la prison, alors que la poule peut être stressé à l'extérieur, selon Christine Le Terrier, qui est spécialiste des émotions chez les oiseaux d'élevage. Et puis, en bâtiment, il y a un truc sympa, les copains. Bah, une fois de temps en temps, faut se dire tant pis, aujourd'hui, je passe pour un gland. Ouais, remarquez, ça va. C'est pas comme si on passait pour des glands tous les jours.